Bonjour à tous, bienvenue sur Captain Genie, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voulais vous souhaiter une excellente année 2020, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite... Plein de bonnes choses pour 2020, de belles aventures, de beaux voyages, plein, plein, plein de bonnes choses. Donc aujourd'hui, on va aborder une question que j'ai eue sur mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre. En fait, j'y poste des choses un peu plus personnelles, comme mon quotidien en tant que nomade digital, euh, des questions culturelles des pays où je me trouve. Et puis bien sûr, je parle aussi d'entrepreneuriat et puis bah, de nomade digital euh, avec des petites astuces, des petites choses comme ça. N'hésitez pas à me suivre. Donc aujourd'hui, pour répondre à la question, nous allons voir comment se loger en tant que nomade digital. En fait, j'ai trouvé cette question plutôt pertinente quand on sait qu'elle fait partie des 8 peurs qu'ont les gens quand ils veulent devenir nomades digitales. Et finalement, avec les questions d'argent, les questions de revenus et bien le logement, c'est quelque chose qu'on me pose aussi assez fréquemment. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce euh, si vous aimez. Allez, c'est parti donc commençons d'abord par définir ce que j'appelle mon « chez-moi ». Au cours des dernières années, j'ai vécu dans quelques endroits différents, comme en Bolivie, en Argentine, à Bali, à Phuket, en Thaïlande, à Cusco, au Pérou, et dans d'autres endroits incroyables. Et même si parfois, il y a des séjours qui ont duré seulement un mois, ou deux mois, ou trois mois, ou six mois, bien certains, je les ai appelés mon « chez-moi ». Je dis souvent que ma maison, ben en fait, c'est là où je me lève le matin. Et oui, parce que tous ces endroits, en fait, c'était mes maisons. C'est un peu ça la vie de Nomade Digital. Des endroits on s'y sent tellement bien déjà qu'il est difficile d'en partir mais surtout on va se surprendre à se dire bon ben allez ce soir je rentre à la maison alors qu'en fait vous allez simplement rentrer dans un logement temporaire une des premières leçons que j'ai appris en tant que nomade digital en fait c'est de suivre mes tripes et de me contenter de ce que j'ai me poser les questions comme euh, où est ce que je me sens épanouie comment est ce que je vais préférer structurer mes journées à quelle valeur je tiens énormément etc etc et j'ai également appris à reconnaître lorsqu'un endroit faire sortir le meilleur de moi même et puis l'inverse également parce qu'en effet il y a des endroits où on se sent pas véritablement chez soi et même les gens qui savent le mieux s'adapter ne se sentent pas toujours bien partout n'importe où chaque endroit a ses forces et ses défis et c'est finalement l'une des raisons pour lesquelles je voyage même si je m'attends pas forcément à me sentir chez moi partout où je vais alors pour commencer il faut choisir une destination donc je vais pas m'attarder sur ce sujet parce que j'ai fait une vidéo euh, que vous pouvez consulter ici ou ici je sais jamais et voilà donc pour approfondir le sujet euh, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui vous vous explique justement comment choisir au mieux cette prochaine destination. Donc soyons clairs, si vous supposez que je vis que dans des hôtels, bah vous vous trompez. Déjà ça ferait un budget assez conséquent, mais encore plus important ça voudrait dire que je sois constamment dans un cadre qui est complètement impersonnel. Et même si je passe quand même du temps dans des hôtels, dans des auberges, dans des gîtes, ce genre d'endroit, dans des maisons d'hôtes, euh, ça constitue généralement un week-end ou une escapade et ce que je considère plus comme du voyage, un petit peu comme des vacances, même si c'est sur un, une courte période. Et j'apprécie d'être dans ces endroit là Seulement, j'ai pas envie de vivre dans un hôtel tout au long de l'année. En tout cas, c'est pas fait pour moi. C'est pour ça que je préfère louer un appartement quand je le peux et selon les destinations. Et séjourner dans un hôtel, ça peut être amusant, confortable aussi, surtout quand il y a une piscine ou des activités, le petit déj à de volonté, etc. Mais en fait, on peut aussi trouver des appartements et notamment en Asie qui ont aussi la piscine, euh, la salle de sport équipée, la femme de ménage, etc. Donc en fait, louer un appartement, ça crée son espace convivial, mais ça vous permet potentiellement aussi d'avoir tout ce confort lié l'hôtel. Et on va pas se mentir, louer un appartement, même sur un mois, ça coûte bien moins cher que de louer une chambre d'hôtel en multipliant par 30 nuits ou 31 nuits. Alors voici la liste des, des choses que j'utilise pour trouver un logement. Alors vous attendez pas à l'astuce top secrète, mais ça peut vous aiguiller, notamment sur les points. Alors restez bien jusqu'à la fin puisque je vous explique tout ce que je regarde, la liste des choses importantes et primordiales pour bien choisir son appartement. Donc le premier site que j'utilise, c'est Airbnb. Et à peu près 70% de mes réservations se font sur Airbnb. On y trouve de tout. À tous les prix il faut simplement prendre le temps de chercher et surtout n'hésitez pas à contacter l'hôte pour lui poser des questions en effet vous allez rester un petit peu de temps dans cet appartement vous voulez vous y sentir bien donc n'hésitez pas à poser des questions en amont pour vous assurer qu'il y a bien toutes les choses que vous attendez de cet appartement alors pour ceux qui sont pas encore inscrits sur airbnb je vous mets dans la description un petit lien de parrainage euh, c'est un lien affilié hein, euh, qui va vous permettre d'avoir une réduction en fait sur votre première location une première réservation donc euh, profitez-en toujours sympa d'avoir une une réduction de gagner 25 ou 35 euros, je sais plus combien c'est. Voilà, n'hésitez pas dans la description, il y a le lien. Donc, généralement, comment je fais bah ben, En fait, si le pays est pas trop grand, comme par exemple, euh, Taïwan, euh, le Japon, euh, je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais dire comme pays ben, Voilà, un pays pas trop grand, euh, en fait, je choisis un endroit et je trouve un appartement pour 2, 3, 4 mois, voire plus. Et après, le week-end, hein, les temps où j'ai du temps libre, eh bien, je vais partir, visiter, et explorer le reste du pays en transport. Ce qui fait que je peux laisser mes bagages et tout mon Confort au même endroit dans cet appartement pendant toute la durée de mon séjour. Par contre, si le pays est un peu plus grand, ben en fait, ce que je fais, c'est que je divise. Imaginons que je parte en Argentine pendant trois mois, eh bien et je vais faire un mois dans le sud, un mois au centre et un mois dans le nord, ou plutôt l'inverse, <rire> le nord, le centre. Et le sud. Et en fait, à chaque fois que je me loge quelque part, donc pendant un mois quand même, hein, ou un petit peu moins, mais c'est rare. Généralement, le, le un mois, c'est le minimum. Et bien, après, je vais visiter tout autour les, les choses qu'il y a à voir. Encore une fois, ça me permet de laisser ma valise le plus longtemps possible au même endroit, et encore une fois, mon confort, etc. Donc, comme je vous le disais, parfois, je loge aussi dans des hôtels. Parce qu'en en fait, si je un peu plus loin et que j'y reste que deux ou trois jours, ça vaut pas le coup pour moi de déplacer la totalité de mes affaires. Donc, je préfère louer une chambre en plus. Alors oui, c'est un coût supplémentaire, mais c'est un peu comme si vous partiez aussi en vacances. Vous n'allez pas arrêter votre loyer en compensation de la chambre d'hôtel que vous louez. Donc là, c'est le même principe. Parce que si on compte tous les emails de va-et-vient de questions de Airbnb, plus euh, les va-et-vient pour la remise des clés, etc., etc., sans compter les frais de ménage qu'on vous compte de toute façon, quelle que soit la durée de, de votre séjour, en fait, Airbnb, à ce moment-là, c'est plus très intéressant. Donc, je préfère prendre un autre pour des séjours courte durée, ce que j'appelle les escapades en fait. Donc généralement, on va faire simple, je cherche mes hôtels sur Booking.com et il m'arrive parfois aussi d'aller sur Hôtel.com ou sur Agoda, ou ce genre de comparateur de moteur de recherche pour les logements. D'ailleurs, petite astuce pour ceux qui voyagent plutôt souvent, que ce soit pour le travail ou pour le loisir, Hôtel.com, en fait, ils ont un programme de fidélité qui est super bien. C'est-à-dire que plus vous réservez, euh, plus vous allez donc avoir des points et le dixième séjour généralement est gratuit. Euh, donc c'est quelque chose qui est, peut être intéressant. Je devrais d'ailleurs utiliser cette astuce pour moi aussi, au lieu d'utiliser Booking.com. Euh, ouais, c'est pas très logique, mais bon voilà. La prochaine fois, je vais peut-être m'y me, me, mettre aussi à ce programme de fidélité, ça peut être intéressant. Et en dernier lieu, c'est assez rare et j'aimerais bien en faire plus d'ailleurs. Je réserve des lieux un petit peu atypiques, lieux d'exception, pour avoir une expérience un peu différente, vivre autre chose. Et aussi, j'essaye de vivre chez l'habitant pendant certains temps. En fait, ça vous donne une expérience assez incroyable et une autre dimension du du pays. Parce que en y restant longtemps dans le pays, il est vrai que vous accédez beaucoup plus à la vie locale et à la culture locale, mais vivre chez l'habitant, ça donne complètement une autre dimension. Donc c'est quelque chose que je fais de temps en temps, selon les destinations en fait, euh, notamment au Laos, j'ai fait beaucoup de logements chez l'habitant et c'était euh, assez assez incroyable. Surtout avec la barrière de la langue, ça donne des choses plutôt sympathiques. Donc maintenant, on en arrive au point euh, de qu'est-ce que je regarde, plus particulièrement la liste presque exhaustive de ce que je regarde en priorité pour réserver mon logement. Donc chaque appartement que je loue est forcément unique. Mais a priori, il y a forcément des similitudes entre eux. Contrairement à ce que je faisais pendant mon tour du monde où j'arrivais dans une destination et je cherchais à me loger dans la journée. Donc j'étais un peu freestyle, sans, sans plan et ça me permettait de trouver des, des, des bons plans. Là, maintenant, je fais plus du tout comme ça. Je réserve à l'avance, avant d'arriver dans le pays. Donc ça me permet aussi justement de pouvoir bien me concentrer sur les points importants. Notamment le premier, c'est le wifi. C'est triste, mais c'est vrai. Si je trouve un logement et que je sais que le Wi-Fi n'est pas bon et que dans les critiques ils expliquent que le Wi-Fi est mauvais, bah c'est tout simplement non. Et oui, parce que sans Wi-Fi, en fait, je ne peux pas travailler. Et même si j'ai toujours Internet sur mon téléphone, en fait, je ne vais pas utiliser mon téléphone en permanence et les datas les data de mon mobile euh, pour travailler toute la journée. Ça ferait un coût budgétaire bien trop important. Donc, j'ai absolument besoin que le Wi-Fi fonctionne dans le logement où je me trouve. Ensuite, je regarde l'espace et la lumière. Pour moi, il est inconcevable de vivre dans un endroit où il n'y a pas de fenêtre, ou alors que la fenêtre donne sur un mur à 1 mètre, qui fait que la lumière du jour ne rentre pas. Et en fait, je me sens dans une cage à poule parce que parfois, il m'arrive de passer des journées entières enfermées. Alors, j'essaye de pas trop le faire, parce que c'est pas très bon pour euh, le moral, mais ça peut arriver. Quand on est dans des périodes de gros gros rush au niveau du boulot, ben je vais rester chez moi, euh, à part euh, pour manger ou ce genre de choses. Donc en fait, j'ai besoin de la lumière du jour, j'ai besoin de me sentir comme si finalement, j'étais presque à vivre dehors. Donc pour moi, c'est hyper important que l'endroit ait un espace avec la lumière. Ensuite, je regarde l'emplacement. Alors, quand on part en vacances sur du court terme, généralement, on veut être dans l'hypercentre, là où il y a la vie, là où il y a les sites touristiques, pour finalement s'éviter les transports, etc. Par contre, comme moi, je reste un petit peu plus longtemps, je préfère me trouver des lieux où il fait bon vivre. Donc, en principe, ce sont des lieux qui sont légèrement excentrés. Et en fait, j'en ai rien à faire de devoir bouger et prendre des transports puisque je me loue un scooter ou ce genre de choses, qui fait que je suis complètement autonome. Donc, a priori, l'endroit où je me situe, j'essaie qu'il y ait quand même quelques restaurants, quelques petits commerces de proximité, mais j'ai pas forcément besoin d'être au cœur, notamment pour le bruit aussi, la pollution, si je suis dans une grosse ville. Voilà, je choisis vraiment un emplacement, effet fait bon vivre, plutôt qu'un emplacement dédié aux touristes. Et puis après, ben, comme tout le monde, je regarde les avis. Alors, c'est un peu dur pour moi de dire ça, parce que parfois, on voit des avis où les gens on se demande ce qui s'est vraiment passé. Euh, je reste aussi très optimiste sur les avis négatifs, parce qu'en fait, il y a des gens, par exemple, ils vont dire que l'endroit, il est sale, alors que l'endroit, il est seulement vieillot. Ça n'a rien à voir avec une histoire de propreté. Ou alors, je fais attention aussi, s'il y a eu des, des critiques négatives il y a plusieurs années, de ne pas les prendre en compte pour l'année en cours. Forcément, depuis, ils ont pu s'améliorer, etc. Donc, je, je, je prends quand même du recul sur ces avis. Maintenant, je les regarde. Notamment, je vous en parlais tout à l'heure pour le wifi Alors, qu'en est-il des coûts pour le logement Parce que forcément, on va en parler. donc Comme je l'ai dit dans ma vidéo qui porte sur les coûts de vie en tant que nomade digitale donc elle va s'afficher là ou là et eh bien en fait euh, le fait de voyager à long terme ça impacte sur les coûts de votre logement qui sont forcément moindres. il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je peux faire pour voyager sur le long terme comme ça depuis tant d'années mais en fait il faut savoir que mes maisons ont un loyer qui est bien inférieur au loyer que je payais à paris donc en fait en voyageant sans avoir de logement euh, dans une vie sédentaire ben ça me fait faire des économies en plus il faut penser que comme je fais des locations courte, même si c'est un, deux ou trois mois. J'ai pas d'électricité à payer, j'ai pas de taxes locatives, toutes ces taxes qui sont liées au logement. J'ai pas internet, un forfait internet à payer en plus. Il arrive même parfois que la femme de ménage ou ce genre de service soit inclus. J'ai pas l'entretien à payer, à moins que je casse quelque chose, bien sûr. Donc, mine de rien, sur l'année, ça fait quand même beaucoup de charges en moins. Donc, en faisant cette vidéo et en repensant un peu à toutes les questions qu'on me pose généralement et assez souvent tout au long de mon voyage, quand je rencontre des gens qui sont seuls en vacances, ça m'a fait prendre conscience d'une chose. En fait, tout ça, bien sûr que ça peut sembler déroutant. Parce qu'après tout, si vous avez du mal à payer un loyer et vous faire plaisir en même temps, comment pourriez-vous vous permettre de voyager C'est assez évident. En tout cas, c'est évident que vous vous posiez cette question. Et donc en fait, le point à retenir, c'est que voyager à plein temps, mais lentement, eh ben, c'est hyper abordable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce, c'est ma récompense pour ce travail. <rire> et pour ceux qui voudraient passer le cap, monter son business, en ligne et puis finalement devenir nomade digital ou même tout simplement être indépendant au niveau financier et géographiquement n'hésitez ben pas à regarder dans la description il y a quelques petits liens qui pourront vous aider sur ce je vous souhaite encore une excellente année 2020 passez une excellente journée et à bientôt sur la chaîne je vous fais des bisous bye bye